Trotte, trotte, cavalotte, Jody P, Jody Botte, boum, pam, boum, ving, fa, trotte, le cavaline En français Trotte, trotte, petit cheval, lève le pied, lève la botte, bon, pain, bon, vin, et que je trotte le petit cheval. Et voilà